j'espère que vous allez bien alors c'est olga Bagné, votre consultant business euh, les amis dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment euh, vous pouvez gagner au bout de 5 ans plus de 4 millions de dollars avec le pack de 3200 dollars de liep lima alors déjà avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Les amis, comme je vous le disais, euh, avec le, les intérêts composés sur les plus mal, vous avez la possibilité de rentabiliser votre investissement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire le retrait euh, dès l'instant où vous avez vos premiers gains. Voilà, donc si vous avez un projet, vraiment je vous recommande vivement de stacker vos, euh, vos, vos gains euh, de, de faire ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire le cumul de vos euh, bénéfices hebdomadaires. Alors, quand ça atteint un certain, euh, quand ça atteint le minimum pour pouvoir acheter le pack, le plus gros pack disponible en peu de temps, alors c'est ce qu'on fait. C'est dans cette logique-là qu'on fait. Euh, les, intérêts composés. Alors, avec le pack de 3200 dollars, comme vous pouvez le voir ici, voilà, avec le pack de 3000 dollars, sur 5 ans, sur 5 ans, vous allez faire plusieurs recap. On a déjà fait le travail pour vous. Donc, vous, en fait, ce qui vous suffira de faire, euh, déjà, pour ceux qui ont déjà euh, le fichier en question, c'est une occasion pour vous de voir comment euh, manipuler ce document donc quand vous venez dans l'onglet récap vous voyez dans l'onglet récap dans l'onglet récap euh, vous avez la possibilité ici de voir les dates c'est à dire lorsque vous avez le fichier date de lancement c'est la date du la date où vous achetez votre pack, donc le jour de l'activation de votre pack, c'est cette date-là que vous rentrez à ce niveau-ci, et automatiquement, euh, les calculs se font, et donc vous aurez mise à jour des dates à ce niveau-ci. Vous n'avez rien à modifier, rien à toucher, juste renseigner la date de début de, de votre pack. Ensuite, vous pourrez suivre progressivement l'évolution de votre pack selon le fichier, donc à chaque fois, vous vérifiez la date et vous regardez quel pack il faut acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, à la fin, les amis, vous allez euh, pouvoir estimer, voilà, estimer. Pourquoi je dis estimer Parce que les frais de retrait, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis le retrait, sujeté par carte Visa ou par virement bancaire, mais c'est là, parce que par virement bancaire, il faut avoir un pack de 51 000 dollars. Alors... Donc, on va se dire ici que c'est par carte Visa, mal ou par MOMO. Et les deux prix sont différents. Donc, pour toi qui va prendre, tes, on va dire au grand maximum, vous avez pris euh, 3200 dollars à mal, c'est-à-dire 3 200 000. Et vous pouvez suivre exactement ici au bout d'une année, au bout de deux ans, au bout de trois ans, combien euh, vous gagnez comme retour sur investissement. Donc, on peut. Euh, clairement, voir ici que au bout d'un an, au bout d'un an, vous avez plus de 4 millions que vous avez gagné, donc un bénéfice d'environ 1 million et poussière. Alors, au bout de deux ans, vous voyez que les gains se multiplient. Au bout de cinq années, bon, disons que cinq ans c'est un peu trop pour vous, alors maximisons même sur deux ans. Sur deux ans, avec 3 200 000, vous gagnez 18 795 000. Donc, on va dire, vous gagnez un peu plus de 18 millions de francs CFA. Ce n'est pas négligeable. Et avec 18 millions de francs, je pense, pour ceux-là qui veulent construire, ils ont déjà euh, euh, une belle maison. Pour ceux-là qui ont des projets, de boutique, d'ouverture de leur business, ça vous fait un très bon capital pour démarrer. Donc, euh, je pense que pour gagner gros, avec les amis, ne faites pas trop de retrait chaque jour, chaque mois, non. Vraiment, vous serez gagnant en réinvestissant vos bénéfices quotidiens. Euh, hebdomadaire, autant pour moi. Voilà. Donc, comme je le disais, je reprends. À l'entrée, vous mettez la date. Ça, c'est pour ceux qui ont le fichier ou qui auront le fichier. Vous mettez la date de début de votre pack. Ensuite, ici, vous ne touchez à rien. Ici, donc, c'est ici que vous allez suivre les dates euh, auxquelles vous devriez euh, acheter vos packs et quel pack acheter. Ça, c'est si vous ne faites pas les retraits, je dis encore. Euh, et ici, alors, c'est juste des estimations de calcul de combien euh, vous, vous pourrez vous pouvez avoir dans un an, deux ans ou cinq ans. Voilà. Donc, les amis, voilà la vidéo. Je ne vais pas être très longue. Voilà. Euh, combien vous pouvez... Gagner avec le pack de 3200 dollars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager. N'hésitez surtout pas à liker. Bon, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!